C'était le Gâteau de la Fille du Président. Dans ma précédente vidéo que vous allez retrouver ici, je vous ai fait part du fait que j'étais en, en RDC, en République Démocratique du Congo, pour une prestation de wedding cake, pour un mariage. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur mes réseaux, sur Facebook ou sur Instagram, j'ai partagé au fil du temps les, les journées et les découvertes. Je vous laisse regarder et on se retrouve dans 4 minutes et quelques pour la suite de cette vidéo. C'est hyper, hyper, hyper serré. Donc, j'ai terminé le gâteau tout à l'heure. Au niveau de la décoration, au niveau des fleurs aussi. Maintenant, je peux vous dire, je l'ai appris quand je suis arrivée. Qu'en fait, euh, la mariée, c'est bah, la fille du président. Hello, on est arrivé à l'hôtel Kumad. Donc, c'est ici que va avoir lieu le mariage. Tu peux te rapprocher euh, ma wedding planner, s'appelle Sabine de. Ah, je c'est elle qui est encore là-bas pour la trouver. Euh, donc, on va aller la rencontrer. Hello les amis, euh, donc là il est 7 h 30 du matin et je vais au labo pour ma deuxième journée. J'ai commencé très tard hier car il fallait faire La Réunion comme on me un petit peu sur l'événement et, euh, et j'ai commencé à travailler tard, je suis à 21h mais comme je suis logée dans l'hôtel donc ça va je, je descends euh, au premier et je suis au laboratoire et je monte je suis dans ma chambre donc ça va, c'est top donc là je vais juste euh, régler un petit détail au laboratoire après je vais prendre mon petit déjeuner euh, et je reprendrai le boulot je à 10h pour cette deuxième journée de travail. Hier c'était assez sport, il fallait euh, changer d'hôtel, venir à l'hôtel où à lieu l'événement, euh, déposer son matériel et j'ai pu commencer mes préparations hier soir, j'ai fini tard. Donc euh, là, j'ai pas de cerne, j'ai mis un anti-cerne, c'est normal, enfin, j'espère qu'on ne va pas, hein, que je suis fatiguée. <rire> Sinon voilà, je prends l'ascenseur et je descends au oh labo. Je vous emmène avec moi On y va. démontage de toute la décoration et de la piste de danse qui était sur la piscine c'était une très belle décoration il y avait 750 personnes 750 invités hello donc je fais avec vous le chemin fait le gâteau là il n'y a plus de gâteau mais on est en train de démonter euh, la, la déco donc c'est par là que le gâteau est rentré euh, et et ce que je ne vous avais pas dit et que je vous annoncer tout de suite, c'est que j'ai appris trois jours avant l'événement qu'en fait, la mariée, euh, c'est simplement la fille du président, la fille aînée du président. Euh, oui, donc je viens de faire le gâteau de la fille aînée du président de la RDC. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara et sur cette chaîne, je vous aide à designer votre cake business et dans cette vidéo je vais vous parler particulièrement de l'ambition car c'est quelque chose qui m'a énormément porté et j'ai trouvé pertinent d'en parler de manière particulière dans cette vidéo. Désolée pour la lumière, euh, je suis dans une chambre d'hôtel et la lumière elle est très basse, j'ai pu mettre une, une lumière euh, dirigée vers mon visage pour euh, éclairer un petit peu c'est suffisant pour me voir, pour savoir que c'est bien moi, mais je sais que c'est quand même euh, très bas par rapport à ce que je donne habituellement dans cette chaîne. Mais cependant, j'espère que ce ne sera pas un obstacle pour toi pour écouter attentivement ce que je vais te partager dans cette vidéo. C'est hyper, hyper important. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, je vous ai raconté euh, qu'en fait, la prestation que j'avais à faire en RDC, le 13 août était en fait le mariage de Fanny euh, Tshisekedi euh, qui est une dame euh, qui a autant une personnalité à elle-même, une vie à elle-même. Euh, mais ça ne dépend pas d'elle, elle est également la fille de l'actuel président euh, de la République Démocratique du Congo. Ce qui fait que l'événement avait un aura bien plus que ce que je, je ne l'imaginais. Mais ce que je vais vous dire c'est que cet événement en fait, je l'ai rêvé. Le fait que j'ai pu faire un événement euh, pour une famille euh, présidentielle, en, pour un membre, en tout cas, euh, de la famille du président, si je vous dis que je n'ai jamais rêvé de ça, que c'est un hasard, que je ne me, me suis jamais imaginé faire ça, je vous mentirais. Je serais un pur mensonge. Je vous dirais même la vérité, c'est que au départ, quand j'ai voulu me lancer dans le cake design avec ma marque pâtissière et que j'ai souhaité faire des gâteaux au diam. Je ciblais une clientèle et avec même une amie euh, qui a fait un commentaire dans ma précédente vidéo euh, où on en parlait, on se disait, objectif, la présidence. Euh, et vraiment, ça a été quelque chose de, de, de, de, de très magique à vivre quand j'ai réalisé trois jours avant l'événement qu'en fait, c'était la fille du président. Je me suis dit, waouh, je suis là. C'est quelque chose que j'ai vraiment projeté. J'ai eu l'ambition d'arriver là et je suis là, en fait. Et tu te dis, mais comment j'ai fait en même temps, tu t'es dit comment j'ai fait, en même temps tu as tout fait pour y arriver là. Donc c'est un petit peu paradoxal parce que euh, en, euh, je sais être conscient de moi-même et être conscient des événements que je vis, comme si j'étais quelqu'un d'extérieur qui les observait en même temps que je les vis. Donc euh, du coup, je me disais, waouh, t'en es t en est arrivé là, mais comment t'as fait Qu'est-ce que t'as fait jusqu'ici C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose de hyper important. D'autres personnes le voient, euh, voient mal cette chose, d'autres comprennent l'importance d'en avoir. Je vais vous parler de l'ambition, l'importance de l'ambition, à quoi ça sert d'être ambitieux. Dans le groupe que j'ai créé sur Facebook, j'ai mis en avant l'ambition car je souhaite vraiment, euh, comment dire, partager mon savoir, mes tips, mes connaissances et accompagner des personnes ambitieuses. Car je sais pertinemment que sans ambition on ne pourra pas arriver à quelque chose de correct, quelque chose de vraiment euh, un, un impactant, d'inspirant, etc. Et je sais que l'ambition, c'est la clé. L'ambition est la clé pour designer ton cake business à la hauteur de tes rêves. Ne te limite pas à rêver petit. Rêve grand vois-toi à des, à des places où tu ne peux pas te voir aujourd'hui, où tu n'arrives même pas à te voir aujourd'hui. C'est hyper important pour toi, pour ton cerveau, pour, comment dire, pour que tu y arrives. Quelqu'un a dit un jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais on, on répète tous, que en, quand tu vises, euh, euh, comment dire, la lune, au pire des cas, tu vas atterrir sur les étoiles. C'est un petit peu l'idée, et c'est vraiment ça que je vais te faire transmettre comme message, que tu dois inspirer de l'ambition dans... Ton entrepreneuriat. Tu dois inspirer de l'ambition dans ton art, dans ton talent, dans ton savoir-faire. Tu as ce don, tu as cette passion, tu as cette envie, mais jusqu'où tu veux aller Où est-ce que tu te vois dans quelques temps, dans trois années euh, Ça fait trois ans que je me suis lancée de manière professionnelle avec vraiment cette ambition d'arriver à faire des gâteaux pour des personnes VIP, pour des personnes importantes, pour des personnes euh, vraiment inspirantes, pour des personnes qui savent la valeur des choses, pour des personnes qui veulent des choses Premium, des choses de qualité, des choses qui sont travaillées avec temps, avec passion et avec précision. Et c'est exactement la commande que j'ai eue durant ce séjour à à Kinshasa. Quand l'agence m'a contactée, elle m'a montré un petit peu euh, les gâteaux qui l'inspirent et elle m'a dit euh, « Vous savez, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit vraiment parfait, quelque chose qui soit lisse. On veut quelque chose qui fasse, euh, comment dire, qui met en valeur les détails, qui met en valeur les finitions. » On ne veut pas juste un gâteau cake design comme on peut en voir, comme on peut en trouver de manière locale sur le marché. Mais on veut une pâtissière, une cake designeuse qui comprend l'ambition, qui comprend euh, comment l'envie de la cliente. Car la cliente ne veut pas un gâteau lambda, elle veut le gâteau de rêve. Et pour elle, un gâteau de rêve, c'est un gâteau qui est parfait au niveau des finitions, qui soit lisse qui soit simple, qui soit épuré, qui soit élégant. Et avec ces mots, quand elle me disait ces mots, elle tombait exactement dans ma niche, elle tombait exactement dans mon persona. En gros, les personnes que je souhaite attirer et avec qui je souhaite travailler. Et l'agence qui m'a contacté, c'est également les clientes qu'elle recherche et les clientes avec qui elle travaille. Donc, je n'ai pas été intimidée, je n'ai pas été impressionnée par ces mots. Au contraire, c'est exactement ce que je veux. Et c'est exactement ce que je recherche. Parce que dès le départ, je sais exactement dans quel couloir je veux entrer, dans quelle euh, euh, stratégie je veux entrer. Je ne veux pas faire du volume, je ne veux pas faire des, des 15 gâteaux, des 30 gâteaux par mois. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne dis pas que c'est mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais tout dépend de ce qui vibre en toi, de quel type de business tu veux faire, de ce que tu veux vraiment réaliser. Je vais vous mettre en commentaire euh, le lien vers euh, un reportage d'une cake designeuse ivoirienne, que j'ai vu euh, hier encore sur Facebook, qui a, depuis dix ans, bâti son empire en faisant des gâteaux d'anniversaire en volume. Elle fait à peu près 30 gâteaux par jour. C'est ce qu'elle dit. Après, je ne peux pas vérifier, mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle ment. Et si elle ment, qu'on peut enlever peut-être 10 gâteaux, mais on ne peut pas enlever la moitié. Euh, elle fait à peu près 30 gâteaux par jour, j'ai calculé, mais elle, elle annonçait... En fait, le, le reportage annonçait qu'elle faisait euh, 600 gâteaux par mois. Ce qui fait, si je fais sur une estimation de 6 jours le travail par semaine, elle doit faire 30 gâteaux par jour. Et, euh, et c'est du volume. Et moi, ce n'est pas du tout ce business model que j'ai souhaité faire. Ce n'est pas ce qui m'a fait rêver, qui m'a fait vibrer. Ce n'est pas mon ambition. Alors toi qui me regarde, toi qui m'écoute depuis quelques temps, ou bien qui me découvre aujourd'hui dans cette vidéo, quelle est ton ambition? Qu'est-ce que tu souhaites réellement faire avec ton talent, avec ton art, avec cette envie d'entreprendre, avec cette ta passion que tu as. Quelle est ton ambition Où tu te vois dans trois ans Essaie de rêver grand. Arrête de te voir toute petite à faire des petits gâteaux, à les vendre à des petits prix. Tu le sais très bien que c'est pas rentable si tu le fais en France, en tout cas, où la main d'œuvre, elle est importante, où le temps de travail est euh, considérablement plus élevé que euh, cette dizaineuse ivoirienne, par exemple, qui paye son, euh, son pâtissier le mieux payé et paye 200 000 francs CFA, euh, ce qui est plutôt relativement acceptable euh, et on peut faire des gâteaux à des prix beaucoup plus intéressants que si on les vend à paris par exemple, car le, le niveau de vie est plus élevé et un salaire doit être un peu plus élevé pour pouvoir vivre confortablement. Ce qui fait que on n'aura pas forcément les mêmes marges, euh, les mêmes prix, etc. Donc tout ça je le vois dans mes programmes tels que 5 étapes ou 90 jours pour entreprendre, je vous parle vraiment du cœur du business et comment vous pouvez comprendre euh, comment ça va fonctionner pour vous et quel comment dire quel chiffre d'affaires vous pouvez rêver faire avec votre cake business par rapport à votre ambition. On revient toujours à l'ambition. C'est la première chose que j'aborde quand je quand je rentre en contact avec des personnes qui commencent mon programme. C'est où veux-tu aller Car par rapport à où tu veux aller, tu n'auras pas le même chemin. Et ça aussi, il faut l'accepter. Car il y a des personnes qui veulent tout faire. Elles veulent faire du luxe, elles veulent faire du premium et aussi veulent faire de la quantité. Les deux ne sont pas comparables. Les Non, pas le, les deux ne sont pas compatibles. Tu ne peux pas faire du luxe et du volume sur la même marque. Dans ce cas, tu vas créer deux marques, deux entreprises, deux entités ou deux enseignes qui seront euh, distinguables. En tout cas, on ne pourra pas les les, les, conf, les confondre. Euh, et tu pourras faire les deux, mais tu ne peux pas avoir la même marque, le même design, et tu veux faire des gâteaux premium et des gâteaux en volume. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas la même clientèle. C'est pourquoi il est important de savoir qu'est-ce que tu veux. Où veux-tu aller Quelle est ton ambition Et peu importe ton ambition, je peux t'aider à y arriver au travers de mes programmes tels que 5 étapes pour entreprendre, qui est le programme le plus complet où je te fais aller pas à pas de l'étape 1 à l'étape 5 pour atteindre une clientèle premium. Mais Si tu veux faire du volume, tu peux t'arrêter à l'étape 4. Tu pourras totalement faire du volume. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Quelle est ton ambition Où veux-tu aller avec cette passion, avec cet art Car la passion, c'est pour un moment, mais il est temps de passer au business, et quand on parle de business, commence par ton ambition. Qu'est-ce que tu veux On peut aussi euh, rapprocher l'ambition à ce qu'on appelle aussi le why. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux réaliser avec cela Et si je reviens à ma prestation, oui, j'ai rêvé euh, faire un gâteau pour la présidence. Il y avait le président qui était, pré qui était présent, pardon. Euh, le gâteau est passé devant lui. Il euh, y a des ministres qui l'ont vu. Il y a des stars, il y a des chanteurs qui ont vu ce gâteau. Euh, évidemment, c'était un événement prestigieux de la haute société, si on peut dire ça, avec des gens les plus importants au niveau euh, hiérarchique dans, le, dans la gouvernance du pays. Car évidemment, faut pas penser qu'il y a des gens qui sont plus importants que d'autres. Euh, mais il faut comprendre un petit peu le cadre, la carte dans laquelle je fais entrer euh, ce que je dis là. Donc faut pas se méprendre. Donc ce qui veut dire que ces moments-là, je les ai arrivés. Car je me suis dit, je ne veux pas faire des gâteaux euh, pour tout le monde. J'ai choisi ma clientèle, je veux des personnes VIP, je veux des personnes qui connaissent la valeur des choses. Mais qui ont aussi les moyens de se l'offrir. Et les deux vont de pair. Évidemment, il faut pas être fille de président ou bien euh, ministre ou bien euh, euh, milliardaire pour se faire des gâteaux euh, de luxe. Il y a des personnes que j'ai déjà eues jusqu'ici, euh, qui, qui ont un travail juste normal, qui peuvent gagner peut-être 2000 euros par mois, et qui peuvent sauver aussi des gâteaux de luxe. Tout dépend de, comment dire, la personnalité de la personne, et ce qu'elle aspire pour elle, pour son événement, et pour son mariage. Et c'est ce que j'appelle des fois, travailler son persona. Quand tu connais bien ton persona, tu sais vraiment qui elle est à l'intérieur, euh, quelles sont ses aspirations, et qu'elle est la personne qu'elle est en fait. Et comme vous allez voir dans la vidéo que j'ai, euh, le petit montage que j'ai fait pour résumer un petit peu cette prestation sur euh, Kinshasa, vous allez voir la décoration, les tables, et tout, et en concordance avec le gâteau qu'elle a voulu aussi me commander, qu'elle a voulu aussi souhaiter. Est-ce que j'ai été la première personne contactée Évidemment non, car il y a aussi ce qu'on appelle la providence, ou bien la chance, ou bien euh, le karma, je ne sais pas ce que vous pourriez dire. Mais depuis que j'ai commencé à entreprendre, j'ai compris qu'en fait, quand tu as un désir ardent, il y a des choses qui se mettent comme, qui s'alignent pour te, pour, pour te les servir sur un plateau à un moment donné. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que j'atteins un objectif euh, par rapport à ce que j'ai désiré, par rapport à une ambition. C'est pas la première fois. J'ai, je l'ai fait également sur d'autres marques, d'autres projets. Mais avec cette, comment on dit, cette répétition, je me rends compte qu'en fait, l'ambition c'est quelque chose de puissant en fait, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas un détail, ce n'est pas une option. Alors, sois ambitieux, sois ambitieuse. Je reviens à ce que je voulais dire, je n'ai pas été la première quelqu'un qui a été contactée, évidemment. Euh, j'ai même été contactée en urgence car j'ai été appelée un mois pile poil avant l'événement. Donc on a dû se décider rapidement, mais comme j'étais déjà, comme on dit, prête, j'étais prête, c'est-à-dire je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je donne comme prestation et je sais que ce que la cliente attend, je peux le lui donner. Donc, j'ai cette assurance-là qui a été bâtie au fil d'une prestation précédente précédentes également, euh, de mon ambition, de ce que je veux et de comment j'ai designé euh, ma marque pour y arriver là. Donc, il y a eu des candidats avant moi, mais qui n'ont pas, comme on dit, coché toutes les cases. Et j'ai coché toutes les cases car j'étais prête. J'étais prête. Et dans mes programmes, je t'accompagne à être prête par rapport à ton ambition, par rapport à ce que tu veux faire. Car il y a aussi le savoir-faire, mais il y a aussi la personne que tu es, euh, ta confiance en soi, ton mindset, tes aspirations. Et il y a tout ça qui doit s'aligner comme plusieurs planètes qui s'alignent pour te servir sur un plateau ce que tu veux réellement accomplir. Donc oui, je n'ai pas été la première qui disait nous à être contactée. J'étais celle qui a été choisie et celle qui a été euh, embauchée, en guillemets, pour faire ce gâteau, être à cet événement. Euh, donc voilà ce que je peux te dire pour cette vidéo, dont cette façon de te dire que l'ambition n'est pas une option, n'est pas un détail, c'est la chose par laquelle tu dois absolument commencer. Avec le why, qui sont un petit peu mélangés tous les deux. Le why, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais Où est-ce que je vais aller mais pourquoi je m'emmerde à faire ça Pourquoi me... quest casse la que tête à faire ça Pourquoi je prends autant de temps, d'énergie J'investis mon argent, j'investis mon temps. Je fais passer euh, cette passion avant mes amis, avant ma famille. Je donne tellement de choses, mais c'est pourquoi C'est pourquoi faire Donc c'est vraiment ça, euh, le but dans lequel je veux t'emmener avec cette vidéo. L'importance de l'ambition. Prends le temps de le faire. Tu peux mettre pause maintenant et tu prends le temps de l'écrire, de te dire que voilà où je vais aller. Voilà ce que j'ai dans mes tripes. C'est vraiment ça que je veux. C'est ça que je vais accomplir dans ma vie. C'est ça que je vais accomplir avec cette passion. Et crois en cela. Car ça peut être abstrait, mais je t'assure, c'est du concret. C'est du concret. Après avoir vécu cette expérience euh, en RDC avec cette commande que je n'attendais absolument pas, et découvrir trois jours avant l'événement qu'en fait, j'étais en train de réaliser un de mes rêves, une de mes ambitions, c'était juste waouh Donc tu comprends un peu ce que je veux dire Donc prends le temps de designer ton business, mais avant, prends le temps de mettre sur pied, d'écrire, de graver sur le marbre. C'est quoi mon ambition avec ce cake business Donc voilà, je ne vais pas t'en dire plus, j'inviterai à partager cette vidéo, car je pense que tu as apporter beaucoup, mais elle peut aussi le faire, elle peut aussi apporter beaucoup de choses pour quelqu'un d'autre que tu connais, euh, qui n'est peut-être pas dans le cake design mais qui est dans l'entrepreneuriat et qui a besoin d'entendre ce type de vidéo. Alors partage, commente, tu partages sur Whatsapp, sur Facebook, sur tous tes réseaux, aux personnes que tu estimes et que tu veux encourager dans leur démarche entrepreneuriale et quand tu partages, bah, la vidéo importe encore plus au niveau de l'algorithme de YouTube et la vidéo encouragera encore plus de personnes.